Bonjour à tous, enfin bonsoir. Donc, dernière présentation technique de cette journée, j'espère que vous êtes encore un peu frais. Heureusement, j'ai de la chance, il y a une pause juste avant. Donc, je me présente, je suis Étienne Bersac, je suis développeur chez Dalibo. Il n'y en a pas beaucoup chez Dalibo, il y a plutôt des DBA. Mais euh, depuis euh, plusieurs mois, presque un an maintenant, euh, on a une petite équipe de développeurs. Notre objectif, c'est de, de maintenir, de participer à la maintenance euh, et au développement des outils autour de PostgreSQL. Alors qu'on a plutôt des experts qui développent sur PostgreSQL ou des extensions de PostgreSQL chez les DBA donc nous ça va plutôt être l'outillage et les interfaces. Et donc euh, j'ai travaillé cet été, depuis cet été j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle LDAP2PG et euh, qui contrairement à d'autres outils qu'on pense plutôt en termes de migration, Non, le 2PG n'est pas vraiment un outil de migration, c'est un outil de synchronisation c'est pour, on garde toujours les deux logiciels, hein. On ne remplace pas LDAP par PostgreSQL. Mais c'est un outil, voilà, que j'ai, que j'ai réalisé cet été pour un client et qui commence à comment, c'est utilisé pour plusieurs clients, euh, qui sont, euh, concernés par les soucis, ben, d'annuaire centralisé, centralisés, etc. Donc, je vais vous présenter tout ça. Alors, je, en fait, euh, bon, j'ai fait un sommaire très, très euh, universel. C'est-à-dire que j'ai d'abord présenté la problématique et après entrer sur LDAP2PG et faire à la fin une petite démo technique qui, j'espère, ne sera pas trop technique pour vous. Euh, je vous laisserai en profiter. Euh, Peut-être question avant, euh, qui a un annuaire dans son entreprise qui est utilisé pour euh, centraliser les comptes, les accès D'accord. Et qui a PostgreSQL qui interroge cet annuaire pour accéder à ses utilisateurs ah, il y en a beaucoup moins, deux. <rire> Donc, dans l'introduction, je vous parlerai à la fois de la problématique pour ceux qui, peut-être, ne connaissent pas trop, pour ne perdre personne. Euh, je vais aussi vous présenter un peu l'état de l'art, en fait, de ce problème qui n'est pas nouveau, parce que LDAP, c'est quand même pas nouveau. Et PostgreSQL, ça commence aussi à avoir de l'âge. Ça fait très longtemps que PostgreSQL peut s'intégrer avec euh, LDAP, avec les annuaires. Et puis aussi euh, ben, résultat euh, arriver à te dire pourquoi est-ce qu'on arrivait à décider de faire un nouveau projet parce que un euh, nouveau projet quand il y en a déjà plein, c'est pas toujours euh, une bonne idée quoi. Ensuite, je vous présenterai ben, donc notre solution, on va un peu je vais un peu aborder qu'est-ce qui la rend pertinente, comment on la réalisé, quelles contraintes, pourquoi est-ce que ce sera intéressant pour vous pour aujourd'hui. Je pense que ceux qui aiment bien l'automatisation, ils apprécieront comment ça a été réalisé. Et enfin la démonstration, je vais faire une démonstration très simple mais qui permettra j'espère au DBA de se dire, tiens oui, euh, cet outil m'aide à, à intégrer, euh, comment dire, à exprimer vraiment euh, comment est-ce que d'un annuaire à un PostgreSQL, ce que je faisais à la main, ou ce que je faisais avec Ansible, ben, finalement cet outil il est plus pertinent, quoi. il me fait gagner du temps. Alors PostgreSQL et LDAP ça marche très bien en soi, Le, la documentation est bien faite, euh, en gros on dit simplement à PostgreSQL, voilà, quand tu as un mot de passe, bah, délègue à LDAP pour euh, le valider, quoi, en quelque sorte. Mais il y a quand même une problématique, c'est que euh, les rôles les ne sont pas créés. C'est-à-dire que les rôles, donc c'est un utilisateur ou un groupe, pour ceux qui savent pas, ils sont pas créés automatiquement. Pourquoi Parce que ben, un rôle, c'est pas, euh, ça a des options particulières, comme est-ce que c'est un rôle administrateur ou pas, est-ce que c'est un rôle qui a qui hérite d'un autre rôle, est-ce que c'est un rôle qui a un accès aux connexions d'ailleurs? C'est plein d'options qu'on ne peut pas forcément exprimer dans LDAP et que c'est pas parce qu'on a su comment demander un mot de passe à LDAP qu'on sait comment est-ce que ce rôle doit exister dans le, dans le, la base de données. En plus, un rôle, c'est quelque chose qui va être quand même important, central dans PostgreSQL. On va associer des droits, on va associer des privilèges, des objets aussi. Donc, euh, on peut pas comme ça, déporté dans les labs, c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, ça demande de, à ce que l'administrateur de base de données, ben voilà, il pense un peu à l'intégration de tout ça. Par contre c'est vraiment intéressant quand on est dans une autre rencontre de se dire ben voilà j'ai un annuaire euh, avec tous les groupes des DBA, des, des développeurs, ceux qui ont accès à la prod, ceux qui ont accès à la pré-prod, et je voudrais que la personne qui gère comme ça les accès, elle n'ait pas à se soucier comment ça marche chez Postgre, comment ça marche chez Oracle, comment ça marche dans tous les logiciels. Donc il y a quand même un souci d'industrialisation, et c'est là qu'on va avoir besoin d'un outil. PGHBA.com, comme je vous l'ai dit, ça c'est très bien fait, c'est documenté, mais PostgreSQL a bien fait, ils ont délégué la création de rôle à des outils externes qui permettent vraiment de garder la flexibilité, parce que c'est trop, trop variant d'une implementation à l'autre. D'où les différentes solutions. Donc l'état des lieux, c'est qu'il y a un outil qui existe, qui s'appelle PGLDAP5, qui est vraiment, on va dire, un petit frère ou un aîné de ldap tout pg qui est créé en Ruby, qui date de 2011, et euh, paradoxalement, il était déjà limité à une gestion de groupe et d'utilisateur. Il, il ne pouvait pas gérer les rôles, comme aujourd'hui PostgreSQL, a des rôles qui sont plus abstraits, qui peuvent avoir l'option de login, no login, pour être des groupes, avoir hérité d'un rôle qui hérite d'un autre rôle. Il y a plusieurs niveaux d'héritage. Euh, aussi, euh, PGL DAP5, euh, bon, c'est en Ruby, alors ça a ses avantages, ses inconvénients. Et bon, malheureusement, il n'est plus trop maintenu. Donc ça, c'est les problèmes d'un logiciel qui est plus maintenu, c'est qu'on contribue, puis ça reste ouvert, alors on fork, etc., par contre, PGLDAP5 a des choses très très intéressantes, c'est qu'il est simple. Il fournit un fichier de configuration YAML. Et donc ça, c'était une bonne idée que j'ai trouvais de dire, voilà, exprimer en YAML, c'est quelque chose qu aujourd'hui est très courant avec Ansible ou des outils comme ça. On sait que avec le YAML, on a des choses vraiment expressives et en même temps, euh, industrialisables. Aussi, par contre, un petit défaut de PGLDAP5, c'est que ça masquait un peu le SQL. C'est quand on est DBA, on n'aime pas trop qu'on nous cache, qu'on nous fasse faire des bouts de requêtes, on a l'impression d'utiliser un ORM, quoi. Et l'autre solution, bien sûr, c'est le script ad hoc. Je pense que c'est la solution la plus utilisée, en fait. C'est-à-dire que pgldap5 est trop simple. Ou bien, euh, donc je vais faire un, un gros script qui va récupérer depuis LDAP, Je peux le faire d'ailleurs en bash, en perl, en ansible. En... Il y a plein de manières de le faire. Alors, le défaut des scripts, c'est que ben il faut les faire. Ça prend du temps à faire. Il faut les tester il faut Et puis finalement on passe beaucoup de temps souvent à faire de la glu, à gérer les protocoles, les versions, euh, les compatibilités, le portage entre les différentes distributions, etc. Et enfin euh, ça c'est quand en plus on a des migrations à faire, bah, voilà c'est compliqué, ça, ça demande du temps du savoir faire, qu'on n'a pas forcément, quand on est juste des BA, envie de, de, de faire, quoi de, de dépenser comme temps. Et euh, par contre l'avantage c'est que c'est hyper flexible on peut vraiment faire toutes les options qu'on veut, créer les arborescences de droits, de rôles qu'on veut, etc. Et donc, DAP2PG, c'est un peu de d'être de, aussi souple que que qu'un script, aussi simple que PGL DAP5. Alors, simplicité, c'est ça couvre beaucoup de deux de choses, simplicité justement, c'est c'est ce qui permet, je pense, l'automatisation, c'est-à-dire euh, quelque chose qui n'est pas trop de dépendance, qui ne cherche pas à faire plus que ce qui, enfin, de faire trop de fonctionnalités. Et aussi, c'est de concevoir un peu, euh, moi j'aime bien Sibel, qui conçoit des il des, des, des, y a des tâches, les modules, des choses, des concepts simples qu'on agrège ensemble pour résoudre des problématiques complexes. Et cette simplicité conceptuelle, bah, c'est ce qui permet justement de faire des choses, de résoudre à plus de problèmes. Donc, ça, c'était aussi une idée de faire quelque chose où je ne, re, je ne présume pas de comment est-ce que, de, de, du problème que les gens vont résoudre. J'essaie de dire, voilà une boîte à outils, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes de synchronisation avec. Donc, c'est là qu'on rejoint plutôt sur la souplesse, d'ailleurs. Souplesse, portabilité. Et enfin, fiable. Parce que finalement, si j'utilise un outil externe sur un point aussi critique, quand même, que la création de rôle, c'est création et aussi destruction de rôle. Ben, je veux vraiment quelque chose de fiable de tester. Donc, il y avait un problème de qualité du logiciel. Et aussi, quelque chose qui me permette de, euh, d'augmenter ma fiabilité dans la synchronisation. C'est-à-dire de vérifier est-ce que ça fonctionne, est-ce que la synchronisation c'est bien faite? Qu'est-ce que je ferais comme synchronisation? Est-ce qu'il y a besoin d'une synchronisation? Et je pourrais même faire comme ça de la supervision avec, dire, euh, tiens, il y a un rôle qui est en trop. Ou tiens, il y a quelqu'un qui est parti et il y a toujours son rôle. Qui sont un peu, enfin, qui arrivent souvent euh, quand on quitte une boîte et puis y a un type qui a toujours un accès SSH sur un serveur en prod. Bon. Donc y a le côté fiabilité, c'est quand même, le DAP2PG, on trouve sur un sujet qui n'est pas en soi de la sécurisation, mais qui touche quand même à la sécurité. Donc voilà le DAP2PG, un projet où on s'était dit, bon ben, on, va, on va créer un nouveau projet. On l'a rendu très portable, d'ailleurs hier j'ai fini de le porter vers CentOS 6, donc pour ceux qui ont des vieilles CentOS, qui est date de 2011 je crois, CentOS. Donc, ça, ça vient de tout juste d'être porté. On utilise peu de dépendances. C'est une volonté de faire quelque chose de, de, avec, en gros, les dépenses sont que celles qui sont disponibles dans les distributions. Donc, c'est PsychoPG pour interagir avec euh, PostgreSQL. Et puis, euh, la libLDAP, euh, deux projets OpenLDAP pour interroger, euh, utiliser le protocole LDAP. Et puis, la libYAML pour parser du YAML. Voilà. Ça, c'est les dépendances. Il n'y a vraiment pas plus. Standard. C'est-à-dire, euh, par exemple, on réutilise les variables d'environnement de PostgreSQL, on réutilise les variables d'environnement de la lib LDAP, on va aussi être capable de lire les fichiers LDAP mais en fait, pas en les réimplémentant, on réutilisait vraiment comment est-ce qu'on utilise du LDAP. Donc si vous savez faire du PSQL, si vous savez faire du LDAP Search, bah, vous saurez faire du LDAP2PG. C'était l'idée, quoi. Le fichier LDAP2PG.yml, donc ça c'est un peu le... Le centre de l'utilisation d'Eldat2PG, ça va vraiment être de définir cette, une carte de synchronisation, et c'est ce format-là, ce fichier-là, qui est un peu comme un makefile, on va dire. C'est vraiment le fichier d'usage de 2 pg C'est pas une ligne de commande, c'est d'abord une espèce de script écrit en YAML. Enfin, pour la fiabilité, par défaut, eldap 2 pg est en dry run, c'est-à-dire qu'il ne touche à rien. Si on se trompe, il, y a pas, il va pas y avoir un drop-roll qui va se faire dans notre dos. Et, si on est en mode verbeux, on voit toutes les requêtes, on sait exactement ce qui va être fait. Et en fin de check mode, c'est un peu comme un diff, on regarde s'il y a quelque chose qui a, qui a à faire, on a un exit code qui dit attention, cette base n'est pas synchronisée. Et je pense que ça, c'est le but, c'est vraiment dans la supervision, ou simplement pour faire de scripts d'audit, de dire voilà, cette instance, elle n'est pas synchronisée au niveau de ses rôles. Il faut voir. Et là, il y a le log qui doit être correct pour voir euh, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de pas synchronisé. Enfin, effectivement, afficher les requêtes SQL et les rechercher LDAP, le ça c'était quelque chose d'important. Et alors, je dirais afficher, j'ai même un peu plus Il n'y a pas qu'afficher aussi pour le DBA de pouvoir écrire les requêtes SQL et pas dire attends, ne me cache pas les requêtes SQL. C'est comme ça que tu vas euh, euh, trouver quels rôles existent dans cette base, tu vas gérer ces rôles là, etc. Je veux pas que euh, tu fasses une espèce de euh, euh, requête générée dynamiquement à partir de trucs. Non, je peux vraiment avoir la main sur le truc. C'est pas. C'est pas un nouveau langage à apprendre en soi, euh, tout ce qui est SQL et LDAP. Et les requêtes cherche LDAP, elles sont affichées au format tout simplement LDAP Search. C'est-à-dire qu'on fait le log, on copie la commande LDAP Search et on voit ce que ça donne. On peut se dire pourquoi est-ce que ce rôle-là n'est pas créé. Au contraire, pourquoi est-ce que celui-là est créé Il ne devrait pas avoir accès. Qu'est-ce qu'il y a dans ma requête LDAP qui n'est pas bonne Donc voilà, un outil qui est aussi pratique pour un DBA qui, euh, comme disait... Euh, euh, la présentatrice de l'Oxodata, ben, il faut un peu itérer quoi. Il faut itérer pour euh, trouver euh, les bonnes requêtes, les bonnes euh, les options. Donc comment est-ce qu'on synchronise un, inventaire, euh, un annuaire LDAP pour, euh, et euh, comment on synchronise PostgreSQL avec un annuaire LDAP ben, D'abord on fait un inventaire. C'est une première chose que souvent on oublie quand on fait des scripts un peu qui sont, on dirait, d'impotents, ils recréent s'ils ne pas créer des choses comme ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'abord de faire un inventaire, de dire qu'est-ce qu'il y a comme rôle dans, cette, dans ce cluster Qu'est-ce qu'il y a comme option sur chaque rôle Quels sont les héritages etc. C'est pas si lourd, en fait, c'est une requête SQL. Bon, c'est avec un petit agrégat, on peut récupérer à peu près toutes les options comme ça. Mais au moins, on peut savoir s'il y a des rôles en trop. Et euh, on peut aussi savoir s'il y a des rôles à modifier. Et enfin, pareil, on va faire l'inventaire LDAP. Et là, pour vous, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire une requête, plusieurs requêtes LDAP peut-être. Et puis, il faut extraire des attributs, etc. C'est là que c'est plus subtil la partie LDAP. Et enfin, on va comparer. C'est ça qui est intéressant dans ldap 2 plus, c'est que la logique de comparaison de ces inventaires, elle est implémentée une fois pour toutes, elle est testée. On sait que quand il y aura un rôle qui aura un rôle, un, un droit super user alors qu'il ne devrait pas, ben hop, ça va apparaître. On va pas se retrouver avec des options. Ah zut, j'ai un bug. Cette société est super user alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et donc, Une fois qu'on sait faire une comparaison, bah, on sait faire déjà de l'audit. On sait déjà dire qu'un instant n'est pas synchronisé. Et en plus, bah, après, on peut simplement appliquer, synchroniser, faire des alters, des créates ou des drops. Voilà, c'est juste cette logique-là. En fait. C'est la logique de synchronisation. Donc, l'invoter LDAP. Écrire euh, de requêtes LDAP, c'est pas évident, tout le monde est un petit peu, euh, comment dire, LDAP c'est un protocole qui a été inventé dans les années 80, euh, voire un peu avant, et qui était euh, très orienté, euh, le client calcule beaucoup pour décharger le serveur, et donc ça crée quand même un, euh, comment dire, euh, c'est pas aussi évident que pour nous qui sommes habitués maintenant aux API REST, euh, avec du JSON, où on a un peu des, des trucs très, euh, très déstructurés, sans contrôle, et puis aussi assez euh, explicite. LDAP a un côté clé-valeur aussi, mais ça demande quand même pas mal de boulot. Il y a des options sur les portées de recherche. Et... Mais au moins, alors l'idée dans LDAP2PG, on verra, c'est que dans le fichier IML, on va utiliser les mêmes concepts que LDAP. On va pas essayer de faire une abstraction euh, entre Kerberos et LDAP, je sais pas quoi. Donc. Ensuite, là aussi, c'est un point délicat, c'est de savoir dire, je veux tel attribut, je veux même telle partie d'un distinguished name, encore un concept, tel DAP. Je veux récupérer quelles informations. Il y a une notion de vraiment de faire un mapping entre quel est... Le chemin d'accès vers cette donnée dans l'annuaire et comment ça va finir dans un, dans l'inventaire Postgres. Donc ça, il faut aussi se dire, c'est quelque chose dont je vais devoir faire le, ça, c'est le DBA qui va dire, voilà, je, je sais qu'est-ce que bon, le, comment l'annuaire est fait, ben voilà, c'est ça le, l'association. La, enfin, il faut aussi, euh, définir, c'est pas obligatoire, mais les options et l'héritage, soit depuis l'URL soit on peut le faire statiquement dire bah, ça c'est un super user, ça c'est un groupe, ça c'est un utilisateur un, un qui peut se connecter ou pas. Voici un, voici un exemple, alors c'est pas le plus simple, on peut faire beaucoup plus simple, ça peut tenir en une ligne, un pg.yaml de base, Il fait juste un rôle. Ici on a un exemple, où la première étape c'est, alors le premier point c'est que c'est une liste, on peut faire plusieurs à 4 Ensuite, la requête LDAP va être dans un bloc LDAP. On va faire exactement les mêmes paramètres qu'un LDAP Search. Si vous savez lire le man de LDAP Search, vous savez lire ça. C'est juste un base DN. Donc Distinguished Name, c'est cette espèce d'URL un peu habitable de, open LDAP, enfin de LDAP, par du protocole LDAP. Et ensuite, les filtres. Alors là, pareil, sur les filtres, sachez qu'il y a beaucoup de choses possibles avec le protocole LDAP. Donc euh, n'hésitez pas à bien faire affiner au filtre. Et enfin les attributs, ça c'est une projection sur, sur qu'est-ce qu'on récupère de l'annuaire. Inutile de tout récupérer si vous allez juste avoir besoin de euh, un ou deux attributs. Donc dans cet exemple-là, on a un, un type de base du protocole LDAP, qui est en gros tous les, tout, tous les objets en cN je vais le récupérer. Et il y a, une, il y a une, un attribut Member qui contient, qui est une liste en fait, qui contient tous les membres du groupe, donc c'est assez simple. Je récupère en fait un groupe, puisque je récupère son CN, mais il est déjà là. Et je veux récupérer tous ses membres. Et là ensuite, je vais avoir dans une entrée rôle, différentes, pareil c'est une liste, différentes règles d'extraction pour créer des rôles à partir des valeurs que je vais trouver dans, ces, dans les résultats. Bah, déjà, je vais prendre l'attribut CN et je vais créer un rôle avec. et Je vais le mettre en no login, et je vais mettre en mettre ah, en super user. Et je vais le dire, va chercher dans l'attribut member tous les membres. Si c'est une liste, ça on va faire plusieurs. S'il y en a qu'un, ça ferait une liste d'un utilisateur. Donc avec ce underscore attribute, on va pouvoir dire va chercher dans l'attribut. S'il n'y avait pas l'underscore attribute, je pourrais mettre une valeur statique. Et deuxième point, je vais faire aussi d'autres rôles. Pour chaque membre, je vais créer un rôle login. Sachant que comme ici je lui ai dit que les membres sont des enfants du groupe, ben en fait je vais créer un groupe DBA qui sera super user et dont tous les membres auront un groupe login, l'option login. Donc j'ai créé un groupe de DBA, voilà, et je l'ai fait depuis LDAP, avec une requête LDAP. Donc voilà le, à quoi ressemble un fichier simple. Alors il y a un point aussi euh, que LDAP2PG a permet de résoudre, même si, attention, les ACL, c'est un sujet qui est, comment dire, qui est, on peut pas, enfin c'est... Ce LDAP2PG n'est pas forcément le bon outil dans tous les cas pour la gestion des ACL, parce que parfois la gestion des ACL, elle est faite à la création de la base ou bien à l'évolution du schéma et pas à l'évolution des utilisateurs. Si vous avez un nouvel utilisateur, vous n'avez pas touché aux ACL. Par contre, si dans le cas où vous avez justement un nouvel utilisateur et vous voulez gérer les ACL à la création de l'utilisateur, dans ce cas-là, LDAP2PG peut vous aider, il est capable de, de, vous, de, dire, de, de, de faire pour vous l'inspection, le grand et le révoque. Alors attention, inspection, grand et revoke révoque, des privilèges, euh, c'est à vous de définir qu'est-ce que c'est un accès red only, qu'est-ce que c'est un accès red Write, qu'est-ce que c'est un accès administrateur, qu'est-ce que c'est l'accès... Il y a différentes, ça, ça dépend de vous. Et donc ce sera au DBA de dire euh, de dire comment est-ce que... Euh, de dire comment est-ce que euh, je trouve qui a, a tel privilège dans la base, ce qui est inspection, ce qui est le plus délicat, ça demande de connaître un peu le catalogue des PostgreSQL. De et après, comment faire un grand et que ça c'est assez simple. Et en fait, LDAP2PG va surtout aider à faire le boucle, le, le parcours des bases, le parcours des schémas, s'assurer que euh, les grandes sont partout, ou bien au contraire que les revokes sont faits partout. Ce qui est plus intéressant encore. Enfin, LDAP2PG, il va aussi vous aider à ce que vous créez plusieurs ACL, on va dire, simples, et vous en faites un gros paquet, vous dites, je vais me donne toutes ces ACL à cet utilisateur ou à ce groupe. Et c'est pratique, il va faire tous les grandes, tous les revokes, regardez quel droit il a. Donc c'est un outil de, pour la rampe, pour, la, pour la, le côté mécanique. Et comme je disais, c'est du SQL brut, les ACL. On ne va pas essayer d'inventer de, des ACL qui marchent pour un client et pas pour un autre. Le but, ce n'est pas de remplacer le boulot du DBA, c'est au contraire de le concentrer sur ce qui est là où il y a de la valeur. Donc le mode audit, c'est une simple comparaison des inventaires. Donc on dit, il y a ça à créer, il y a ça à supprimer, il y a ça à modifier. Pour les ACL, attention il y a des ACL qui sont très difficiles à introspecter parce que c'est des valeurs par défaut, il y a le rôle public aussi qui est très délicat. Donc si vous voulez gérer des ACL avec un comme ça, un outil de, de synchronisation qui fait l'audit, je vous conseille vraiment de plutôt faire des choses très claires avec des schémas séparés, des droits de passe basés sur public, il y, des, il y a des pièges comme ça. Et l'audit, effectivement, comme je le dis au début, ça permet l'intégration à la supervision. Pourquoi Parce qu'on va avoir un log qui est explicite, on va avoir un code d'erreur qui permet de, de savoir vraiment, voilà, avoir un retour fiable sur ce qui se passe. Voilà, je vous propose de faire rapidement une démo. Excusez-moi. Alors désolé, je prends pas le micro à la main parce que je peux pas faire le clavier de micro. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo, ils auront, je pense, un meilleur son que nous. Alors, donc je, je, je suis dans un environnement où j'ai... Oula Pardon. Ok. Donc je suis dans un environnement... Où j'ai lancé trois services. Tech, oui. Pardon. Alors. Voilà. Donc j'ai trois services. J'ai un OpenLDAP, un Postgres, et j'ai lancé un PHP LDAP Admin pour vous présenter un peu facilement qu'est-ce qu'il y a dans l'annuaire. Donc, euh... voilà l'annuaire, alors je vais me connecter avec le... C'est le même compte que je vais utiliser pour faire la synchronisation, mais on peut effectivement se dire qu'on va utiliser un utilisateur dédié qui fait que la lecture pour faire la synchronisation. Donc j'ai une boîte qui s'appelle ldap 2 pgdocker c'est complètement euh, bidon. Et euh, j'ai un groupe DBA un peu comme dans l'exemple, alors merci PHP pour les erreurs. J'ai un groupe DBA, avec dedans euh, trois, trois, trois références à des, à des membres, un qui s'appelle Alan, un Albert, un Alice. Tout ce qui commence par A, c'est des administrateurs, c'est une petite convention pratique pour les tests, et euh, qu'on va retrouver ici. Donc en fait, nous, pour, créer, pour, euh, pour PostgreSQL, on va certainement rechercher dans Alan son mot de passe, mais dans notre cas, en fait, on n'a pas vraiment besoin de s'embêter se à faire plein de requêtes avec des jointures, LDAP, on va dire on peut simplement se contenter de récupérer ce Alan, parce qu'on sait que c'est ça qui va être utilisé. Après, il peut y avoir des cas, effectivement, où ben, il faudra faire des différentes requêtes, etc. Pour récupérer, euh, ré... ouais, récupérer d'autres valeurs. Ici, dans notre cas, on va se contenter d'utiliser le CN. Donc voilà pour l'annuaire et le qu'on veut synchroniser. Ensuite, euh, on a une base de données PostgreSQL. Alors, on a dedans... Deux bases qui sont intéressantes, on va dire il y a Backend, on va dire que c'est une application qui s'appelle Backend, et dedans on va avoir une table, un utilisateur qui, a un, qui est propriétaire, des choses comme ça, des problématiques qu'on peut avoir quand on veut nettoyer des utilisateurs et des droits. La base Postgres de base, et puis quand même des bases templates qui sont toujours là et qui sont importantes, parce que si on commence à avoir des bases templates et qu'on met dedans des droits, des choses comme ça, ou qu'on qu a des, des objets qui appartiennent à des rôles, ben on ne peut pas nettoyer comme ça des rôles s'il y a des données qui sont qui leur appartiennent. Donc je vais accéder à la base PostgreSQL et je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme euh, utilisateur qui est déjà présent. Donc c'est dans les euh, standard PostgreSQL. Donc c'est un PostgreSQL 10. Donc il y a pas mal d'utilisateurs pg underscore. Donc il fera pas qu'elle date tout pg euh, est ben. Un utilisateur Postgres Admin. Il y a un OSCAR, ce qui commence par O, c'est des observateurs en général, en sécu. Moi, en l'occurrence, j'utilise ça pour les utilisateurs que je veux virer. C'est quelqu'un que qui ne pas censé être, être là. Par contre, il y a Alice qui est déjà là. Donc, il manque deux utilisateurs par rapport à ce qu'on avait vu dans l'interface. Et puis, un utilisateur à virer. Il se trouve qu'en fait, Alice n'est pas super user dans le cluster. Alors que dans le, moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit DBA. Donc, on va voir comment est-ce que le DAP2PG détecte ça. Ensuite, euh, là, j'ai un fichier LDAP RC, standard. Hein. Si vous utilisez la lib LDAP, c'est quelque chose de courant. Donc, j'interroge directement. Bon, je, pour le coup, je le fais en SSL, là, euh, avec certificat non signé, c'est pour l'exemple. Je me connecte avec LDAP, euh, avec ce bind là celui avec lequel je me suis connecté dans l'interface. Et euh, j'ai une petite variable d'env qui s'appelle euh, LDAP Password, qui contient un mot de passe bidon. Et euh, ce mot de passe, pour le coup, LDAP2PG euh, lit ce mot de passe euh, depuis la variable d'env. Ça, c'est une extension, on va dire, aux variables d'environnement euh, de la libeldap, LDAP, ce qui permet, dans certains cas, au moins pour le test, en tout cas, d'injecter mot de passe par, le, par, le, par la variable d'env. Donc, si je fais un test avec LDAPSearch, euh, X est pour euh, ne pas passer par le SASL. J'ai pas de résultat. Ah, c'est LDAP ou Ami pardon. Voilà. Bon, voilà, la connexion LDAP fonctionne. Ça, c'est bien de se dire, avec mes outils de base, je peux tester la, la connectivité. Euh, je sais que LDAP2PG, normalement, il va y arriver. Et enfin, j'ai LDAP2PG. La dernière version qui est là, et avec une petite aide en ligne. Donc, euh, quelques petites options euh, plus ou moins pertinentes. Je ne sais pas si c'est un peu trop gros, peut-être, pour vous. Euh, le fichier de config, par défaut, il recherche un fichier ldap 2 pgyml juste à côté, là où vous êtes. Et intéressant, on peut aussi envoyer le fichier de conf en STDIN. Donc c'est pratique, c'est quand on veut créer des configurations dynamiques. On génère du YAML, ou ça peut être même du JSON, puisque le JSON est du YAML. On l'envoie et la synchronisation se fait. Par exemple, il y a des cas où on va faire des appels REST sur différents services pour connaître, faire l'introspection de je suis dans quelle machine, notamment dans le cadre du cloud. On va demander de récupérer des informations... Un service reste. Le mode check, le mode drive qui est mode par défaut, et le mode réel qui est pour... Euh, ben pas le mode dry Voilà, puis quelques options euh, courantes. Donc comme c'est expliqué, par défaut, LDAT2PG fonctionne en mode audit, et euh, le fichier LDAT2PG.yml est, euh, est requis. Donc là... Si je lance LDAP2PG, alors j'ai fait un petit LDAP2PG.yml, je crois, et qui est tout vide. Voilà. Donc quand je le lance, qu'est-ce qu'il va faire Il va tout dropper. Parce qu'il a rien à a, On ne lui a pas donné d'informations. Donc euh, il, ne... il pense qu'il n'y a... a aucun utilisateur à créer. Donc comme ce... tous les utilisateurs qu'il voit, il les droppe. Excepté par défaut, il ignore tous les utilisateurs standards de PostgreSQL. C'est-à-dire PostgreSQL, c'est tout ce qui est PG Underscore. Donc je vais rédiger un petit euh, ldap pour que pour faire la synchronisation, euh, comme je vous ai dit, faire un groupe dba et puis créer les dba quoi. Donc là, euh, on va faire une requête. La base ça va être donc euh, on avait fait c'était Cn égale DBA, OU égale groups, DC égale LDAP, DC égale LDAP to PG, DC égale Docker. Euh, filter, on va prendre. Euh... Qu'est-ce que. Euh... Mots. On va prendre par rapport à la. Ici, on va prendre. Euh... Pardon, je descends. Group of names, c'est pas mal. Object class égale group of names. Alors je pense que comme c'est du YAML, je vais protéger ça. Et comme attribute, il faut que je récupère euh, Member et CN. Bon, CN, c'est un peu pour la forme, c'est pour créer un groupe DBA. L'idée, c'est qu'effectivement, si on veut créer plusieurs groupes, on peut tous les créer là. Et, bah, je vais faire un petit exemple avec euh, un, un, un contrôle tiens, sur, euh, sur le sur les, sur les CN pour faire des options différentes. Et donc une fois que j'ai fait ces requêtes-là, je vais faire des règles d'extraction. Donc la première étape, je vais, faire, euh, je vais prendre le CN. Et si le, le, le nom donc, que j'ai récupéré de CN correspond à DBA, dans ce cas-là, je vais prendre les options super user. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire d de faute de frappe. Et comme membre, member attribute, je vais récupérer un attribut de la requête LDAP, member. Quand on crée, euh, là on a créé un rôle, c'est celui qui correspond à CN. Ça n'a pas créé automatiquement plein de rôles pour chaque membre, parce que peut-être qu'eux ne vont pas du tout avoir les mêmes options. Donc il faut penser à faire aussi une règle d'extraction en disant « Pour chaque membre que je trouve, m'a bah, va un, un rôle qui lui sera login. » Parce que pour le coup, chaque membre de du groupe préférence un utilisateur qui lui euh, va, être, euh, va avoir un accès avec un mot de passe, etc. Donc, hop, je peux quitter, oh, je fais ça. Donc, si je fais LDAP2PG, cette fois-ci, là, qu'est-ce qu'il me dit Ah, petit exemple rigolo, c'est que Member, c'est un distinguished Name, donc là, il va essayer de créer un rôle aussi gros que ça. Pas une très bonne idée. Donc, LDAP2PG, il... Hop. Donc ici, je vais corriger, c'est que je vais prendre Member.cn pour récupérer uniquement la partie CN. Et ça marche c'est que le Alan, Albert, il va créer un rôle DBA. ce n'est pas un user, hein, c'est un groupe. Il va modifier liste. donc ça, c'est cool, ça veut peut-être dire qu'il a trouvé euh, l'option super user qui manque. Par contre, il va dropper Oscar, et on voit qu'il va bien le dropper, c'est qu'il va réassigner tous les objets, donc ne pas les dropper à l'utilisateur courant, celui avec lequel j'utilise pour me connecter à PostgreSQL, dans toutes les bases qui, a priori, sont susceptibles de les contenir, donc pas de template 0, par exemple, parce que template 0, on ne peut pas se connecter. Donc euh... Et enfin, on va dropper Oscar après coup. Donc là, euh, le code d'erreur est zéro, mais effectivement, si je mets en mode check, il me dit, ça ne marche pas, y a, enfin, ce pas synchronisé. Si je me mets en mode verbeux, j'ai beaucoup plus de logs, j'ai un peu plus de méta Je vois effectivement la requête LDAP Search qui est là. Euh, pardon, il faut que je la recopie. Ah. Je crois que j'ai un problème de ligne. Non, bon, c'est un peu chiant, c'est quest désolé pour le curseur. Voilà. Je tape le mot de passe. Je vous ai montré Oui, j'accélère. OK. Bon, on voit que la requête est là. Et ensuite, un point important, c'est que je vois toutes les requêtes qui sont faites. Donc le begin execute, euh, reassign on by, drop on by, etc. Et ensuite, je vois ici les create role. Je peux voir euh, login ici, nos super user, etc. Donc là, je vois vraiment toutes les requêtes SQL telles qu'elles seront faites pas avec des pourcents, des points d'interrogation, etc. Donc je vais le faire en mode réel. Super, synchronisation a été faite. Cette fois-ci, J'ai pas des wood, wood, wood. Et si je fais un check, rien à faire. Donc ça, c'est ce qu'on veut avoir dans la sonde de supervision, dans le script d'audit. Et maintenant, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de faire un petit test... Alan, par exemple, qui a été créé juste au-dessus, ou Albert. On l'a encore à l'écran. Ah par contre, il faut... Hop, existe. Par contre, si j'essaie de faire avec Oscar, ça n'existe plus. Voilà, synchronisé, c'est fait. Voilà, c'est terminé.